Yo c'est Itiros Alors aujourd'hui on va prendre mon casque LS2 Storm voilà. et on va lui installer donc un adaptateur pour mettre ma gopro avec ma petite bonnette j'ai tout chinois tout pareil, mais c'est franchement de bonne facture tout en aluminium très très bon il s'installe donc en dessous voilà et j'aurai la caméra donc comme ça voilà bon alors je vous mets un position mettre en avant ok voilà on va essayer de l'installer bien alors je vais essayer de l'installer pour pas que ça m'empêche d'actionner le bouton pour l'air et d'une certaine façon, pour pas que ça gâche non plus, que j'ai trop la caméra, trop en hauteur. Donc, euh, je à peu près comme ça. Voilà, alors il y a un papier qu'on peut décoller derrière, mais moi j'ai rajouté en plus de la colle forte. Parce que, c'est pas que je leur fais pas confiance au niveau de ce papier, mais à la longue ça peut se décoller. Et tu perds ta caméra à 300 euros sur la route, laisse tomber. Ouais, J'arrive déjà... On va enlever le machin qui colle. On ah, 3 heures pour enlever ça. Putain, j'ai bataillé. on ne voulais plus sortir le papier. Alors. Alors, le bouton est bien en position basse. C'est bon. On va en mettre un petit peu dessus comme ça. Pas trop non plus parce qu'après ça va dégueuler partout. voilà, bien appliqué Eh ben, putain. Donc ça fait un truc comme ça, c'est pas mal du tout hein. Et le bouton est toujours actionnable Donc voilà C'est à peu près le même truc que Il y a une marque de casque qui s'appelle Ruroc, je sais plus quoi et ils vendent cette petite option sauf que c'est des tarifs, ils le vendent 45 euros le, le petit le petit merdier alors que vous le commandez sur les trucs chinois je les paye je les paye je crois 15 euros ce qui est déjà très cher hein. après c'est pas du plastique hein. c'est du full aluminium donc euh, voilà c'est quand même plus costaud alors on va bien laisser agir C'est bon, avec du... du truc, on appelle ça, du produit, j'oublie. On met de la colle. Voilà. Il était beaucoup, même pas mal de colle. Parce qu'on a ce qu'on veut, mais quand vous roulez à fond, à 150-160 km h même plus, il euh, y a comme une sacrée prise au vent. J'ai dit vous perdez vos caméras. ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, t'as ma caméra, euh, t'as la caméra, tu la retrouves en miettes sur la route, t'as pas l'air con. Donc c'est tout ça, n'hésitez pas à mettre de la colle. un petit peu en dessous voilà tant que ça se colle je, je laisse le truc vers le haut ça sera un petit peu d'acétone voilà j'aurais pu être un, un petit peu d'acétone enfin voilà en tout cas je vous mets j'essaierai de vous mettre le lien je, des fois je dis je vous mets le lien mais je peux pas le mettre parce que quand je mets des liens je me fais strike par youtube ils disent que c'est euh, je fais du commerce n'importe quoi vraiment des conneries dans cette chaîne de merde chaîne youtube franchement pff, cette plateforme je veux dire donc voilà j'ai balancé beaucoup de colle dedans aussi comme ça c'est bon voilà. Donc moi, je peux, créer, je peux mettre ma petite GoPro donc avec ma bonnette directement dessus, comme ça. Voilà. Je vous montrerai le truc final quand c'est bien collé. Donc voilà, ça, donc sur un LS2 Storm, ça marche. Comme je vous dis, j'essaierai de mettre le lien. Au pire, vous me demandez par commentaire, parce que sur commentaire, ça marche. Ils disent rien. Mais si je le mets dans la description de la vidéo, des fois, j'ai des problèmes. Ouais, je ne cherchais pas la logique, ils sont complètement cons en YouTube. Je ne cherche même plus à comprendre avec eux. Ils sont complètement à l'avance. Je vais prendre un peu d'acétone. Donc voilà. Donc là, ça fait comme du plastique, ça fait très fort. Donc je vais vous mettre la caméra tout de suite, je pense que ça a dû sécher depuis le temps. Voilà. en place voilà. pas, Je pas trop face à la vue parce que ça aurait été chiant de l'avoir A pile devant voilà. et j'ai toujours le tube pour actionner l'air qui marche toujours longtemps à facile à enlever voilà hop Voilà, c'est bon. Bon, voilà, c'est impeccable. Des petites vidéos comme ça, sur des petits trucs. C'est encore une des seules choses qu'on a le droit de, de faire sur YouTube. C'est devenu une plateforme de merde. Vous mettez un lien commercial, ils vont dire au courrier qu vont, que vous faites du commerce alors que c'est pas vrai. Vous parlez de, de tel ou tel sujet, vous faites strike. Euh, c'est du n'importe quoi. Cette, cette plateforme, elle va couler, mais rapidement. Ça devient vraiment la merde. C'est vraiment ridicule. Et puis vous allez voir, ça va aller de pire en pire. En plus, avec euh, ce, qui a, ce qui va faire voter Elisabeth Borne à partir du mois de. Je crois c'est mai ou juin. Ça va arriver tout doucement, tout doucement. C'est qu'elle va supprimer complètement. Dès que vous allez faire la moindre opposition, le moindre commentaire ou la moindre vidéo contre le gouvernement, automatiquement, vous allez être effacé et vous strike. Et à la langue, ils vont me faire dégager, donc c'est pour ça, euh, que ça soit les podcasts et tout, je pense même plus que je pourrais continuer à les faire. Donc à la longue à la fin, tu pourras plus rien foutre, hein, sur le truc Tu pourras plus rien foutre, c'est pour ça que... Voilà, pas faire des vidéos comme ça, euh, <rire> sinon tout le reste, tu ne pourras plus rien faire. Voilà, ça va être coté en juin, euh, autant dire, ça coûte 49,3, donc ça va te, ça être directement passé tranquille. Ça va passer peinard. ça va passer peinard peinard bon, enfin voilà et une merde et une merde bon bah c'est bon c'est câble -là. voilà bon bah écoutez prochaine vidéo ça va être sur un truc de pour prendre le, le dosage d'huile sur ma moto je vais le recevoir on a tout en aluminium euh, bah, après je pense que ça sera à peu près toutes les pièces que j'ai que j'avais commandé donc euh, voilà il n'y aura pas de nouvelles pièces en tout cas il aura bon ben bah écoutez en tout cas je vous souhaite bonne continuation, je vous remercie de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un pouce bleu et laissez aussi des commentaires, hein. c'est très important aussi pour le, le référencement parce que parce que YouTube c'est un truc à la con. Il faut laisser des commentaires, et les pouces bleus ça suffit pas, il faut aussi mettre des commentaires, tout, enfin bref, tout de taré. Pour ceux qui sont qui sont toujours abonnés à ma chaîne et qui le font régulièrement, ça je vous en remercie. Les autres, essayez de le faire, parce que j'ai vu que vous êtes beaucoup, beaucoup à euh, suivre mes vidéos, énormément, du monde entier même, et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et vous ne laissez pas de commentaires, donc essayez de le faire, voilà, ça aide toujours la chaîne, et ça permet justement des petites chaînes comme moi de, de continuer à exister, et de continuer à vous laisser à vous proposer des vidéos comme ça. Allez, ciao, ciao, et merci.